Bienvenue sur la chaîne Rafox Review, donc sur cette chaîne je ferai des reviews de mangas, animés, films, séries, donc pas trop films, séries pour le moment parce que je n'en ai pas vu beaucoup, mais au fur et à mesure je vais en voir et par exemple quand il y a un nouveau Marvel qui sort ou quoi, je pourrais faire des vidéos dessus, et euh, par exemple pour les mangas, ce sera surtout One Piece, donc une vidéo réaction, une vidéo review chaque semaine, et euh, normalement il y aura plusieurs vidéos par semaine, surtout qu'en octobre il y a plein de masterclass qui arrivent, il y a Chainsaw Man, il y a Blue Lock, il y a Bleach... Il y a Spikes Family. Bref, ça va être... On va se régaler. Je vais essayer de faire des reviews à chaque fois. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner pour, euh, pour suivre mes vidéos, si ça vous plaît. Et puis, euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et un bon visionnage sur ma chaîne. Allez, salut.